Eh bien moi j'ai découvert le revenu de base il y a un peu plus de dix ans et euh, de manière intuitive j'ai directement senti qu'il y avait euh, voilà un potentiel derrière cette, cette idée-là. Euh, ça m'a intrigué et j'y ai réfléchi et j'ai trouvé ça diablement intéressant. Curiosité Si, ma première réaction c'était curiosité. J'étais super enthousiaste, j'étais très emballé. Wow, mais C'est super, etc. mais, euh, mais j'avais l'impression que c'était sûr que c'était pas possible, euh, enfin, que c'était complètement utopique, etc. C'est vrai au début, tu un peu sceptique. Ça me semble assez drôle, ça me semble fou. En fait, je ne savais pas que après, je venais à... J'ai trouvé ça très stimulant, en fait. J'ai trouvé ça très stimulant intellectuellement parlant de prime abord. Et là, j'ai voulu voilà, avoir plus de renseignements, voir si le, le, ce projet était réellement faisable, finançable et donc euh, réaliste avant de me lancer dans le mouvement. Et, euh, et voilà. Après avoir eu ces réponses, pour moi, j'ai décidé de réellement m'investir pour faire connaître l'idée, etc. Et euh, ma première réaction, c'était, ok, c'est super, ça. Il faut, il faut qu'on y arrive. Si c'est utopique ou pas, mais on trouve ça génial, en tout cas l'idée de rendre la dignité euh, euh, aux gens et leur permettre de faire exactement ce qu'on veut. J'ai vu à un moment euh, dans le reportage quelqu'un qui disait que oh, plus personne ne pourra se dire qu'il n'a pas pu faire ce qu'il voulait euh, parce qu'il n'avait pas l'argent nécessaire et qu'il a dû faire euh, des choses parce qu'il euh, qu était obligé financièrement. Je trouve ça assez, euh, assez génial comme idée. J'avais l'impression de tomber sur une, une théorie tellement euh, à la fois novatrice mais tellement logique, qui coulait tellement sous le sens que ça m'a assez profondément euh, marqué. Il y a plein de boulots que, comme, comme les cassiers chez Deleuze. Euh, moi, je préfère de scanner moi-même parce que je pense que ce boulot, ça, ça, de, de faire de scanner toute, toute la journée, ça ne sert à rien, je pense. Euh, mais ça, ça permet à quelqu'un d'exister, de, de mais je pense qu'il faut, il faut trouver une autre solution. Euh, mon grand-père à moi, il avait un travail, il a fait le même toute sa vie. Mon père, il en a eu 7 dans sa vie, et moi j'en fais 7 en même temps. Ce qui implique que j'ai des activités qui soient directement rémunératrices, d'autres moins, d'autres qui sont entre deux, etc. Et le revenu de base permettrait de créer une base solide pour construire ce genre de, de, de, de modèle. quoi tout cas, nous travailler 40 heures par En fait, il y a de nombreuses études qui ont prouvé que travailler 20 heures par 20 40 J'ai l'impression de rencontrer tous les jours des gens qui ont envie de faire, euh, qui ont envie de faire des choses formidables euh, et, et souvent aussi utiles à la société, etc. Et, et en fait, ils se retrouvent bloqués parce qu'ils doivent, ils doivent chercher un boulot et, et puis parfois c'est un boulot qui va dans le sens complètement contraire en fait, de, de leurs aspirations. Moi j'ai écrit beaucoup pour Wikipédia par exemple, j'ai fait des logiciels libres j'ai commencé d'autres week-ends, euh, tout, tout ça sans être payé. Euh, et c'est vachement plus utile que les choses que j'ai faites pour l'argent. Donc ça n'est pas équilibré. Donc je travaille pour, euh, pour le gouvernement et euh, j'ai fait des trucs, des projets qui après ne sont pas utilisés. Euh, et je me dis, ouais, l'argent c'est bon, mais après, euh, c'est quoi l'intérêt Si on n'est plus obligé donc, de, de travailler pour vivre alors le me travailler, dès qu'il est exclu, on peut remplacer tout, on peut jouer pour vivre, on peut conseiller pour vivre, on peut aimer pour vivre, on peut accompagner pour vivre. Et du coup ça change quand même, ça change tout l'équilibre de l'humanité. Donc pour moi c'est une thématique qui est très très très très, très puissante. Et euh, alors, on ne sait pas gagner encore, mais euh, à la fois parce que l'idée est compliquée à faire passer, mais après surtout à mettre en place. Comme tous les cambios, en primer lugar, la gente tiene pánico quand se plantea un tema así. ¿no? por exemple, en España, a mí cuando me preguntan sobre este tema, lo primero es decir, no, no, aquí es imposible. ¿no? Si ponemos el caso de Suiza, pues dicen, claro, Suiza pues, es un pays rico. Si tu attribues euh, X euros à. Bah, un Kidam, c'est pas pour qu'il ait acheté des produits non européens ou nobel. Donc, tu vois, il y a un minimum de protectionnisme à avoir si tu veux euh, mettre sur pied le, le, le, le revenu universel. Il y, y a cette mesure-là. Il y a la revalorisation du travail. quid du travail dès le moment où tu alloues des sous à tout le monde, quoi, tu vois. Est-ce que, est que ça voudrait dire que l'allocation universelle serait une espèce de manière de raboter les salaires Enfin, voilà. Tout, en fait, moi, je ne suis pas contre le revenu de base. Je suis contre toutes les mesures. Euh, à, à côté, absolument indispensable pour le mettre sur pied et qu'on ne fera pas. Je crois que la société doit tendre vers la réalisation euh, des activités à laquelle chacun est appelé. Je crois que, normalement, on est appelé à certaines activités et pas à d'autres. Nous sommes dans une société fort contrainte où finalement les gens travaillent encore très fort pour gagner leur vie. Et donc pour eux, le travail, c'est ce qui leur permet de gagner, gagner de l'argent. C'est ça le travail. Et du coup, euh, on parle d'utopie à travers le, le revenu de base, mais, mais pour moi, il n'y a rien d'utopique. Je, je pense que c'est déjà une réalité et ça devrait... Déjà être en place en fait, c'est simplement que la société a un vrai retard. Pourquoi m'investir pour défendre le revenu de base et pas pour d'autres sujets qui, qui m'intéressent tout autant C'est parce que je pense que, que voilà, c'est un projet qui a vraiment un potentiel, qui, qui n'est pas en soi un projet de société, mais qui permet d'être un outil pour soutenir justement d'autres... Euh, d'autres projets de société, etc., des, des, des mouvements qui sont déjà en route. Au niveau social, je suis certain qu'un euh, revenu de base aurait une, euh, pour conséquence de, de, de calmer les tensions sociales, euh, surtout entre catégories de, justement, travailleurs. Euh, on entend souvent et trop souvent aujourd'hui, ces fainéants de chômeurs qui, qui me coûtent cher en impôts. Euh, C'est quelque chose qui disparaîtrait puisque euh, autant le du, du plus pauvre plus, du, que, que le plus riche que la personne qui travaille ou celle qui ne travaille pas touche ce, ce, ce montant euh, qu'est qu le revenu de base. Des contre-arguments à opposer à son patron ou à opposer à ceux qui donnent les subventions euh, pour pouvoir faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Et du coup, d'avoir euh, voilà, de pouvoir négocier, un pouvoir de négociation différent. Que, qu que celui qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, si ceux qui ont l'argent ne sont pas d'accord avec toi, bah, c'est toi qui crèves de faim. As you have more machines doing things, there's always going to be less jobs. Uh, there's going to be more machines doing work, there's going to be less actual work for us to do. So, even if we're working 20 hours a week and being as productive as possible, that's probably the most that there is to be done. I mean, we've got a massive built society around us. Mm. Previous generations have created... Si je pouvais être déjà assuré d'avoir de, de quoi vivre décemment, euh, je passerais beaucoup plus de temps à, à vérifier certaines hypothèses que j'ai en tête. Qu'est-ce que je ferais alors, c'est -ce bah, je, je, utopique, mais du coup, je me, me lancerai sur mes passions. Hein. Je prendrai plein de cours de danse, euh, je, je dessinerai. Euh. Je pense que je lirai toute ma bibliothèque. Je ne pense pas que ça changerait grand-chose. Euh, je pense que ça ne changerait pas euh, énormément de choses. Je crois que rien ne changerait. Si je t'avais la renta básica, je dirais que c'est le même que je fais maintenant. Je vais probablement continuer à faire les choses que j'aime, parfois pour l'argent, parfois pour l'amour. Probablement que je travaillerai moins, que je me consacrerai plus à uh, des activités dans, dans la société. J'ai en tête comme ça une... Un projet de quartier intégré, j'appelle ça quartier intégré, mais c'est quelque chose qui va au-delà de l'écologie, au-delà de, de, de simplement consommer différemment. Il y a des gens que ça va emprisonner dans, dans, dans une société encore plus consommatrice, et d'autres que ça va libérer. Les deux vont, les deux vont advenir. Quoi. Donc j'espère que ça pourra me permettre d'être entre guillemets plus productif dans ce qui me passionne. Et puis peut-être que je ferai des enfants, euh, ou peut-être que, voilà, il y a d'autres choses de la vie qui, qui, qui sont nécessaires pour la société, qui ne sont jamais rémunérées, et tout d'un coup, voilà, ça permet de faire des choses euh, qui n'ont pas forcément des, des fins financières. Je me dis que ne pas avoir ce souci d'un travail qui deviendrait alimentaire, parce que ce n'est pas ce dont je rêve de faire, euh, ben, bah, ça enlève un fameux poids pour pouvoir euh, entreprendre l'esprit un peu plus serein, même si les montants ne sont pas astronomiques, au moins pouvoir me dire, bah, je sais où je, vais, où je vais dormir ce soir, euh, et il y aura dans mon assiette, euh, matin, midi et soir, euh, c'est un sacré soulagement. Mais je garderai quand même un métier parce que j'ai besoin de ça pour... Euh... J'ai besoin d'encore quelque chose de professionnel en fait. C'est... C'est un peu bizarre parce que quand on te demande maintenant qu'est-ce que tu ferais si, euh, basiquement, si tu avais énormément de temps pour pouvoir faire ça, tu vas penser directement à tes loisirs. Mais de manière générale, je pense que je ferais quelque chose de beaucoup plus constructif, je ferais quelque chose, mais c'est difficile de répondre comme ça directement à cette question. Maintenant, j'ai envie de dire, je ferais tous mes loisirs, je, je ferais ça. Par contre, je sais que pour la suite, euh, ça me donnerait beaucoup plus de de temps, en fait, pour réfléchir à ce que j'ai envie de faire. Je crois qu'il faut expérimenter pour que la personne le vienne, que, de vrai, parfois, après un mois, sans faire rien, tu vas avouer, alors que, après, tu vas faire ce que tu voudrais faire. Évidemment, ça, ça m'offrirait plus de sécurité aussi. Euh, je pense que les... Les choix que je ferais seraient encore plus libres. Donc beaucoup de gens pourraient plus facilement, justement, se, en se libérant l'esprit de toute une série de préoccupations et de, de contraintes que, que l'on a aujourd'hui, pourraient, pourraient euh, s'épanouir dans, dans, dans plus de créativité et dans plus d'inventions, euh, finalement, euh, pour, euh, pour qui profitent à, à, finalement à tout le monde. Je veux que ma vie ait du sens. Et le sens, c'est moi qui le lui donne, c'est pas une obligation de travail pour pouvoir vivre. Personnellement, ça changerait pas grand chose, mais je pense que euh, pour beaucoup des gens que je connais, ça changerait beaucoup. Donc, euh, ça, ça changerait donc euh, aussi ma vie. Euh, mm -hmm.